j'allais dire pour moi et pour ceux pour qui c'est pas clair, un directeur de cabinet, euh, ça fait quoi? Parce qu'on imagine un homme en, en costard euh, qui suit son politique. Euh, ça, ça fait quoi euh, au quotidien.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 qui on travaille. Quoi, voilà. Donc, euh, euh, je, ça, c'est mon expérience euh, aujourd'hui euh, à Villers. Mais euh, ça sera un autre maire où je travaille avec d'autres élus. Ce n'était pas ça du tout la fonction directeur, quoi, Voilà.